Bonjour cher Olivier, est-ce que vous m'entendez Oui, alors j'ai eu un moment de panique parce que j'étais toujours connecté, mais je ne voyais plus rien, je n'entendais plus rien. Je me suis reconnecté trois fois, mais finalement, je ne sais pas par quel truchement, mais euh, voilà, tout, tout, tout, tout semble fonctionner. Alors pendant ce temps-là, moi je vous ai présenté, j'espère que je n'ai pas dit de bêtises, parce que du coup vous n'étiez pas là pour corriger, mais, mais en tout cas, je vous fais entièrement je confiance. Vous vous On peut commencer D'accord. Alors, euh, alors, je vais simplement lancer mon mode présentateur. J'espère que ça ne bousculera pas ce que vous, vous voyez euh, à, à l'écran. Donc, voilà. Donc, mesdames et messieurs, euh, chers collègues, chers amis, avant d'entrer dans le vif de ma présentation, euh, je tenais d'abord avant tout à m'excuser de ne pas être présent euh, parmi vous. Euh, malheureusement, la semaine en cours est une semaine d'examen à l'université de Strasbourg. Examen oraux. J'étais de corvée hier après-midi. Je serai à nouveau cet après-midi et euh, cette matinée est une, une sorte de, de parenthèse dans, dans, dans un quotidien très peu exaltant euh, ces jours-ci. Je, exa je voulais également exprimer ma gratitude aux, aux organisateurs de, de ce colloque, gratitude d'autant plus vive et sincère que ma participation vient avec quelques complications logistiques dont nous venons tout juste de faire l'expérience. Hein, une, une communication à distance, c'est jamais simple à, à gérer. Et euh, par ailleurs, euh, cette gratitude est également très vive et d'autant plus euh, sincère que euh, ma participation n'était peut-être pas évidente au regard euh, de la thématique de ce colloque et de ce que sont euh, mes sujets de recherche euh, au, au quotidien. En effet, euh, je m'occupe quant à moi principalement d'Histoire romaine d'abord et avant tout institutionnelle et, et juridique. Et à cet égard, les questions relevant de la dynamique interne des communautés euh, chrétiennes antiques, si elles m'intéressent euh, évidemment, ne sont pas pour moi un objet d'étude euh, au, au quotidien. Plus modestement, elles euh, me concernent ou, ou m'interpellent d'abord et avant tout lorsqu'elles recoupent ou interfèrent avec des lois de euh, l'Empire. Ce sont fondamentalement euh, des, des champs de recherche euh, différents. Pour être tout à fait honnête et, et transparent avec vous, le sens même de ce que l'on entend, entendait exactement par euh, synodalité et ce qu'il fallait en comprendre dans le cadre de ce euh, colloque ne s'est pas d'emblée imposé à moi non plus avec une clarté euh, aveuglante. Je suis donc allé me faire une petite culture, là où tout le monde va, donc sur Internet, et au détour de ce que tout le monde s'accordera à considérer comme de très saines euh, lectures, je suis tombé sur la définition suivante de la synodalité. La synodalité, c'est donc, d'après la Conférence des évêques de France, la manière dont l'Église fait participer ses différents membres à l'ensemble de sa vie et de sa mission. Partant de là, Fiat Lux, bien des choses se sont éclairées, pour moi, euh, il existe en effet dans le quotidien de la vie des communautés chrétiennes des premiers temps une circonstance importante sur laquelle j'avais déjà eu l'occasion de travailler par le passé. Il s'agit de la justice communautaire, donc de la manière dont à l'intérieur des communautés on réglait les querelles qui pouvaient surgir entre leurs membres. À vrai dire, je me suis surtout intéressé pour les besoins d'une part de ma thèse de doctorat, d'autre part des deux volumes parus en source chrétienne sur les lois religieuses des empereurs romains de Constantin à Théodose II. Je me suis surtout intéressé, disais-je, euh, à des périodes relativement tardives, 4e et 5e siècle, et surtout à la manière dont les empereurs de cette époque, ont reçu ces pratiques de justice communautaire dans le droit de euh, l'Empire. C'est ce qu'on appelle l'audientia episcopalis, qui est un, un sujet de, de dispute pratiquement sans fin depuis près de 400 ans pour les spécialistes de droit euh, romain. Se trouve néanmoins que, en, en, en marge de mes travaux très juridico-juridiques sur cette justice communautaire et la manière dont elle a été intégrée dans le droit de l'Empire à partir du IVe siècle, donc en marge de ces travaux, j'ai également euh, constitué, essentiellement pour les besoins euh, de ma thèse de doctorat, un euh, corpus euh, de sources relativement euh, dense qui permet de voir fonctionner cette institution et ses formes de justice communautaire euh, au, au quotidien, d'en identifier les différents euh, acteurs et de, de préciser un petit peu leurs rapports et leurs interactions. C'est donc sur cette partie-là du corpus de ma thèse que je vais m'appuyer pour la communication de ce matin. Et quant au fait que ces formes de justice communautaire n'étaient pas des affaires accessoires, mais qu'elles étaient bel et bien centrales dans la vie des communautés chrétiennes antiques, euh, nombre de sources permettent d'en attester. Je me limite à en présenter deux très rapidement, parmi euh, les plus connus. Tout d'abord, euh, ce passage de la vie d'Augustin euh, par Potidus, euh, qui rapporte comment Augustin passait parfois euh, des matinées entières et à l'occasion même des journées entières à rendre la justice entre les fidèles euh, d'Hippone. Et encore, euh, ce euh, passage-là du « De opérum du même euh, Augustin, euh, dans lequel Augustin se plaint en des termes très peu amènes de la charge que représente pour lui au quotidien euh, l'obligation de devoir jurer, euh, juger, pardon, les querelles. Entre euh, les, les fidèles. Évidemment, il y a dans ces deux passages de la posture, de la topique, une forme d'exagération euh, rhétorique, mais il est évident qu'Augustin n'aurait pas pu se plaindre en ces termes ni Posidius décrire les choses ainsi qu'il les décrit, si la justice communautaire n'avait pas réellement représenté une part importante de la vie des communautés chrétiennes du temps. J'en viens maintenant au plan de euh, mon intervention. Euh, les sources sont ah, ne sont pas inexistantes, mais euh, elles ne sont pas excessivement nombreuses non plus, et surtout, elles ont des le, le, avantages, on nous offre d'abord et avant tout, des flashs euh, ponctuels sur telle ou telle situation euh, locale. Euh, partant, il est assez difficile de se faire une vue d'ensemble. C'est la raison pour laquelle j'ai opté euh, plutôt sur un panorama pour un panorama sur le euh, temps long, donc des origines des pratiques de justice communautaire jusqu'au euh, 5e siècle, euh, donc jusqu'à l'époque d'Augustin, euh, schématiquement. Je, je ne m'arrête pas longuement sur les, les intitulés de mes trois euh, sous-parties, il n'y a là aucune ambition littéraire ni, ni rhétorique, pour être franc j'ai bricolé ça hier soir très très euh, tard et je n'avais plus beaucoup d'inspiration ni d'énergie je ne suis pas très fier en particulier du, du, du titre de la troisième sous-partie Constantin et, et après mais c'est tout ce qui me venait à, à, à ce moment là l'essentiel c'était simplement de scander un petit peu euh, le propos et de vous offrir des points de repère dans une communication euh, de 35 euh, minutes alors euh, remarque liminaire également de que le captatio benevolentiae, que, que je lisse euh, au, au, au passage, euh, avec la, la première et la deuxième sous-partie, donc sur les origines des pratiques de justice communautaire et euh, la deuxième sous-partie qui portera essentiellement sur le deuxième et le troisième siècle, je m'aventure sur des terrains de chasse qui ne sont pas ceux que j'ai l'habitude euh, d'arpenter, donc la probabilité existe que je débite quelques âneries. Euh, donc voilà, je, je serai gré aux, aux gens qui sont dans la salle, et qui seraient plus spécialistes que moi de ces sources et de ces périodes, de me corriger si je dis des bêtises. Voilà, tout cela étant dit, euh, je propose d'attaquer donc une première sous-partie aux origines des pratiques de justice euh, communautaire. Généralement, on s'entend pour faire remonter ces pratiques de justice communautaire à la première épître de Paul au Corinthiens, donc la, la, la Péricope que vous avez euh, sous les yeux. Avant euh, d'y revenir et de, de l'analyser quelque peu et d'essayer de, de dégager ce qu'elle peut nous apprendre, de qui intervenait dans la justice communautaire et, et, et, et sous quelle forme euh, c'est très haut. Euh, je fais un sort tout de suite à cet autre Péricope qui est parfois invoqué comme origine euh, des, des pratiques de justice communautaire, donc Mathieu 18. Euh, on est sur des thématiques affines, mais je ne pense pas qu'il s'agisse là de justice communautaire à proprement parler c'est plutôt une fois que la justice a été rendue et que euh, le méchant a été identifié, hein, euh, celui qui a tort euh, dans l'affaire, comment convient-il de se comporter par rapport à lui s'il refuse d'obtempérer à la décision ou à la, la décision qui lui a été euh, rendue Donc euh, Il y a là toute une procédure qui est décrite en plusieurs euh, étapes, mais ce n'est pas de la justice à proprement parler, c'est la manière dont il convient euh, de traiter avec quelqu'un qui euh, refuse d'obtempérer suite à une procédure euh, de type justice euh, communautaire. Donc, J'en reviens à la première au, au, au Corinthien, euh, Péricope euh, fameuse, dont euh, le sens euh, premier est, est assez euh, évident. Il arrive euh, assez tard, mais c'est une sorte de construction euh, rhétorique en, en, en climax, c'est au verset 7 que le sens profond euh, du passage euh, apparaît, donc l'idée générale c'est que euh, plutôt que euh, de se livrer à la chicane, il vaut mieux subir le mal, se laisser dépouiller, euh, cesser euh, de réclamer pour euh, maintenir euh, une certaine forme de concorde à l'intérieur de la communauté. Donc ça c'est l'idée euh, force, l'idée centrale euh, du passage. Néanmoins, nous euh, il... Euh, l'apôtre, si vraiment on ne peut pas faire autrement que de se disputer, alors à ce moment-là, il faut surtout, surtout, et c'est manifestement ce qu'avait fait les fidèles de Corinthe et ce qui a amené à euh, la réaction de Paul, il faut surtout éviter d'aller porter les affaires euh, de la communauté devant les tribunaux mondains. Il faut éviter d'être un objet de scandale. Pour le monde, donc, euh, lavez votre linge sale en famille, en quelque sorte, euh, réglez ces affaires-là en, en, en interne. C'est le verset 5 qui est ici euh, concerné. Et donc, Paul dit, si vraiment vous ne pouvez pas faire autrement que de vous disputer, n'amenez pas ça à, à, à l'extérieur devant les tribunaux montains, réglez ça en interne et soumettez euh, vos affaires à celui qui l'identifie comme un sage, euh, en grec, donc, euh, en grec, euh, « sophos ». Alors, euh, traditionnellement, les spécialistes de l'audience euh, épiscopale qui s'intéressent euh, à, à cette justice communautaire, mais qui sont plutôt, surtout des spécialistes de droit romain, 4e et 5e siècle, euh, traitent de ces questions qui remontent à des époques très très hautes, un petit peu par-dessous la jambe, dans des introductions ou dans des appendices plus que des études véritables, et en général, ils ont posé euh, de manière relativement absolue l'idée que dès le départ, c'est les chefs de communauté qui étaient euh, visés, euh, ils, ils identifient derrière euh, le, le sage euh, polinien les presbytres, les, les, les épiscopes de l'époque euh, polynienne. Euh, alors, pour ma part, je ne suis pas absolument convaincu de cette euh, lecture-là, euh, essentiellement parce que euh, j'ai l'impression que euh, la présence du terme de sophos euh, fait l'objet dans ces lectures-là de, de, de, de, de surinterprétation. Euh, Sophos, en, en réalité, euh, dans, sous la plume euh, de Paul, dans, dans, dans, dans sa lettre aux Corinthiens, c'est une réminiscence vétéro-testamentaire. Euh, si on, on, on mène une recherche euh, lexicale, donc, ce qui a été fait par un iségeat qui s'appelle Rossner, donc je cite ici, euh, j'ai mis ici les références d'un article et puis euh, un extrait de, de, de ce qu'il écrit, si euh, on fait une recherche sur le thesaurus linguae on se rend compte que les séquences lexicales de la première au Corinthien ne se retrouvent en tout et pour tout que euh, à deux occasions dans tout l'ensemble du euh, TLG. Euh, donc une fois dans un passage de, de Basile, mais ça ne compte pas parce que c'est un passage où il cite la première au Corinthien et euh, autre passage plus euh, significatif dans la version septembre, donc dans la version en grec de Deutéronome 1.16. Euh, Or, Deutéronome 1.16, de quoi s'agit-il C'est un, un renvoi au fameux épisode de l'Exode où Moïse, sur les conseils de son beau-père Gétro euh, va apporter des juges pour euh, le peuple. Donc c'est la, la scène et celle-ci, Moïse euh, est, est assis en train de rendre la justice du matin au soir, Gétro lui dit mais enfin ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, les gens attendent trop longtemps, c'est difficile pour eux euh, mais c'est difficile aussi pour toi parce que tu vas te tuer à la tâche, suis mon conseil, appointe des juges qui euh, feront la chose à ta place, or il est euh, significatif de constater que c'est dans le Deutéronome qu'apparaît le terme de euh, Sophos. Donc manifestement, selon un, un schéma que On l'on voit souvent euh, répété euh, Paul, qui connaissait son ancien testament par cœur euh, littéralement, étant dans un, concept ju dans un contexte judiciaire euh, proche, reprend naturellement euh, sous sa plume des termes qui lui sont euh, familiers. Faut-il pour autant surinterpréter euh, le sens du terme de Sophos Je ne crois pas. Donc, quelle était, à, à mon sens, l'institution qui était derrière Je pense qu'il ne faut pas donner trop de valeur euh, au fait que euh, dans le texte polinien, euh, le juge ou, ou l'intervenant dans les affaires de justice communautaire soit appelé euh, sophos, je crois plutôt qu'il faut remettre les choses en, en contexte. Euh, or, les fidèles de Corinthe manifestement ne sont pas des fidèles issus du judaïsme, sinon ils auraient fait ce qu'ils avaient l'habitude de faire, c'est-à-dire qu'ils seraient allés voir leurs euh, juges communautaires. On, on sait que dans les communautés euh, juives du temps, on, on a des exemples très concrets à, à, à Qumran, mais on a également des témoignages par le Talmud euh, de Babylone, il existait des collèges euh, de juges. Alors, ils sont dix à Qumran, ils sont plutôt deux ou trois euh, dans les communautés euh, locales plus, plus « normales », entre guillemets. mais euh, ils seraient allés voir leurs juges communautaires, où ils en auraient à pointer euh, pour eux-mêmes. Le fait qu'ils soient allés voir les tribunaux mondains pointe plutôt vers des fidèles euh, issus schématiquement du, du paganisme, hein, euh, pas, pas, pas du judaïsme, et euh, à, à ce moment-là, on, on peut se dire que, que, que Paul, en quelque sorte, leur parle leur langage et euh, les renvoie vers des institutions qu'ils peuvent connaître au, au quotidien. Or, il existe dans le monde gréco-romain, je formule comme ça pour aller vite, euh, une institution de justice euh, en, en marge de la justice officielle qu'on appelle la dialysis, donc la, la, les pratiques de euh, qui consistent d'un commun accord entre les plaideurs à s'adresser à un, un, un tiers pour lui demander euh, d'une part d'intervenir pour essayer de réconcilier euh, les, les personnes qui ne s'entendraient pas et puis si véritablement il ne parvient pas à les réconcilier pour euh, trancher euh, entre eux. Donc, en, en, en peu de mots, quelle est la procédure que j'entrevois moi derrière la première au Corinthien C'est une sorte de euh, justice collective, à savoir qu'à l'intérieur de la communauté, n'importe quel membre, qu'il soit euh, chef, qu'il soit dirigeant de communauté ou euh, simple fidèle, peut être euh, concerné par la justice communautaire pour peu que les plaideurs décident de euh, s'adresser à lui. C'est un petit peu la justice de tous euh, pour tous, d'une certaine euh, manière. Alors, donc voilà, ça c'est pour les origines. J'avance maintenant à euh, la période suivante, donc fin du 1er siècle, 2e, 3e euh, siècle. Euh, on a des sources pour cette période-là, mais elles sont euh, très, très éparses, euh, très, très pointues. Elles nous euh, éclairent, nous offrent des flashs sur. Euh, des situations euh, locales, mais il est assez difficile d'avoir une vue euh, d'ensemble. De surcroît, Le problème, c'est que la plupart de ces euh, sources euh, viennent du même point et on a un petit peu de mal du, du même point de l'Empire géographiquement parlant et on a un petit peu de mal à voir ce qui pouvait euh, se passer ailleurs et à, à tirer des liens et, et, et à faire des synthèses. Donc, je vous livre des choses telles qu'elles euh, nous sont euh, connues. Donc, première source, euh, chronologiquement euh, parlant, c'est la Didaké. Donc, nous sommes en, en, en, en Syrie, fin 1er siècle, début 2e euh, siècle. Donc, dans un passage de euh, la Didaké qui manifestement est adressé aux fidèles euh, communs. Hein. Le, le passage commence par Mon enfant, tu te souviendras nuit et jour de celui qui t'annonce la parole de Dieu et tu l'honoreras comme le Seigneur, fidèle euh, du commun. On lui dit un petit peu plus loin dans le passage « tu ne créeras pas de dissension, mais tu réconcilieras ceux qui se combattent, tu jugeras avec justice et tu ne feras pas exception de la personne pour corriger les fautes ». Rien de très étonnant, si ce n'est que c'est adressé aux fidèles du commun, donc que le document enregistre ou compte avec la possibilité que n'importe quel fidèle peut être à un moment donné amené à trancher des litiges entre euh, ces euh, co-religionnaires. Donc on est dans le prolongement du euh, schéma apollinien « la justice de tous euh, pour tous, euh, la correction euh, fraternelle ». Deuxième document, on, on fait un saut dans le temps, mais on reste dans la même région, c'est l'épître du pseudo-Clément à, à, à Jacques. Donc toujours euh, en Syrie, très certainement. hésiter entre la Syrie et l'Égypte, mais je pense, je, je crois savoir que c'est la Syrie qui tient la corde euh, actuellement. Euh, on, on fait un saut dans le temps. La forme conservée date euh, du milieu ou de la fin du IIIe siècle. Forme conservée du document, mais intègre des documents euh, qu'on fait remonter euh, à la fin du deuxième siècle. Euh, parfois, le document a euh, souvent été euh, taxé d'antipolynisme. Euh, Peut-être parce que justement, il met en lumière un schéma communautaire beaucoup plus euh, hiérarchisé, avec un rôle euh, bien plus central dévolu au chef de communauté. Et ça se vérifie dans l'administration de la justice, qui, vous le voyez ici, euh, semble retomber euh, entièrement sur le collège des presbytres que les frères qui ont des différends entre eux ne les règlent pas devant les autorités, donc ça c'est commun avec la péricope polynienne, mais qui laisse les presbytres de l'Église les réconcilier d'une façon ou d'une autre en se soumettant résolument à leurs euh, décisions. Donc ça c'est manifestement une évolution, une différence majeure avec euh, le euh, schéma euh, polynien que nous avions euh, documenté jusqu'à présent et retrouvé encore dans euh, la lidacée. Alors sur cette même euh, lancée euh, du, de la lettre du, du pseudo Clément euh, à Jacques, on retrouve la vie d'Ascalia euh, apostolorum. Donc toujours Syrie, euh, période chronologique légèrement euh, postérieure, même si la fourchette est, est très très large. Grosso modo, on, on table sur une rédaction entre la fin du premier tiers du IIIe siècle et la fin du premier quart du IVe siècle. Donc la fourchette est, est large. Euh, il y a des éléments euh, relativement antérieurs qui ont été euh, introduits dont certains peuvent remonter même jusqu'au euh, deuxième siècle mais euh, toujours est-il que le schéma euh, d'organisation communautaire qui est rendu par la vie à de semble être une version euh, renforcée de ce qu'on trouvait déjà à l'œuvre chez le pseudo-Clément, à savoir une communauté extrêmement hiérarchisée sauf que cette fois-ci on n'est plus sur le collège des euh, presbytres, mais c'est véritablement l'évêque qui est au centre de tout. Je vous ai mis ici un extrait, donc c'est la traduction euh, en, en anglais hein, donc de la Didascalie euh, syrienne euh, qui est parue chez Brepols en, en, en 2009. Dans le chapitre 9, un passage fameux hein, où on vous explique, c'est la page de droite, que l'évêque est le chef, il est le maître, il est le roi très puissant et il doit être honoré en lieu et place de Dieu et il siège parmi, au sein de sa communauté, comme une sorte de Dieu, donc des, des paroles très très fortes qui naturellement se répercute lorsque on, on s'intéresse à l'administration de la justice. Le chapitre 11 de la Didascalia Apostolorum se présente comme une sorte de véritable manuel d'audience judiciaire intracommunautaire et ce manuel est entièrement adressé à, à l'évêque avec une procédure qui est extrêmement détaillée dans ce chapitre 11. Alors évidemment, les, les, les presbytres et les diacres peuvent être euh, présents, on demande d'être présents, mais euh, le, le chapitre s'adresse entièrement euh, à l'évêque en lui demandant notamment de mener des euh, enquêtes très très détaillées en amont de son jugement sur la personnalité, les mœurs, les habitudes euh, de chacun des plaideurs, etc. Donc, euh, cette fois-ci, dans ce schéma-là, la justice communautaire semble être passée entièrement euh, dans les mains. Euh, des, euh, des évêques. Alors, j'avais également quelques réflexions sur les raisons qui pourraient expliquer euh, cette évolution. Pourquoi passons du schéma de la correction fraternelle au schéma de la justice euh, épiscopale Je pense que euh, l'explication se situe à la confluence de deux évolutions euh, non pas antinomiques mais dans des sens différents, mais qui vont avoir des résultats euh, qui iront dans le même sens. Donc la première évolution, c'est tout au long du IIIe siècle, mais à, à des vitesses différentes selon euh, les endroits, euh, mais sans qu'il soit véritablement possible de préciser euh, davantage euh, les choses, il y a une, une tendance vers ce que des auteurs comme Wischmeyer ou, ou Gobert ont appelé la clientélisation de l'Église par euh, le clergé, à savoir qu'en euh, fait il y a une sorte de mainmise et euh, de monopole euh, organisé par le clergé sur tous les, les rouages euh, du pouvoir au sein de la communauté chrétienne. En particulier, on observe dans les communautés un contrôle de plus en plus affirmé sur la caisse communautaire. Dans euh, le même mouvement, il y a euh, une sorte de monopolisation euh, du pouvoir judiciaire par le clergé en général, et par l'évêque en particulier, ce qui a pu amener parfois même à des situations paroxysmiques, comme celle qui est documentée euh, dans le cas euh, de, de, de Paul de Samosate, hein, évêque d'Antioche, un épisode fameux qui est rapporté ici par Euseb de Césarée, on est à la fin euh, du IIIe siècle, Paul de Samosate, qui manifestement euh, en était arrivé au stade où, où il vendait, euh, dans une logique purement clientélaire, euh, ses verdicts. Euh, dans le cadre de la justice communautaire, il les vendait à l'enfant. Hein, il, il les vendait euh, aux enchères, celui qui paye le plus l'emportait. Alors évidemment, c'est Euseb de Césarée qui euh, en fait des tonnes sur euh, Paul de Samosate. La vérité est certainement un tout petit peu plus euh, nuancée, mais le seul fait que Zeb de Césarée rapporte les choses en, en, en ces termes, bon, il n'y a jamais de fumée euh, sans feu, ça veut dire que ce genre de situation était désormais euh, possible. Donc, une, une tendance à l'affirmation hiérarchique euh, du clergé et à la monopolisation de tous les rouages euh, de, de, du fonctionnement euh, communautaire, en particulier la caisse communautaire, mais également la justice communautaire, et euh, mouvement, j'allais dire, qui cette fois-ci procède euh, du bas, mais qui aboutit au même euh, résultat, il y a, et c'est documenté euh, dans un autre passage de l'épître du pseudo euh, Clément à Jacques, il y a une sorte de volonté des fidèles de euh, remettre leurs affaires non plus à n'importe lequel de leurs corps religionnaires, mais en priorité à l'évêque. Pourquoi Parce que dans le cadre de la justice intracommunautaire, l'un des enjeux fondamentaux, c'est toujours de faire respecter les décisions qui sont prises par la personne qui tranche. Or, on, on imagine fort bien que lorsque c'est un évêque qui tranche, l'autorité qui va avec la sentence est largement euh, majorée par rapport à euh, celle que pouvait avoir un fidèle du commun et la possibilité de voir le plaideur euh, déçu, euh, obtempéré, malgré tout, est euh, supérieure si c'est l'évêque qui lui dit ben, « Tu as tort et il faut que tu euh, fasses ce que je te euh, demande. » Bien, alors j'avance, euh, troisième étape, euh, Constantin et euh, après. Euh, j'ai pu assister hier à quelques-uns euh, de vos échanges et j'ai entendu à plusieurs reprises euh, euh, des collègues dire « m'inscrit tout à fait dans, dans, dans, dans dans cette continuité, que euh, Constantin a, a représenté un tournant euh, majeur euh, à quantité euh, d'égards pour euh, l'Église en, en général, mais euh, Constantin a également été un tournant majeur pour euh, les pratiques de justice euh, communautaire. Pourquoi Parce qu'à partir de Constantin, les empereurs vont mis euh, à légiférer et à, à, à, à opérer la réception légale de ces pratiques de justice communautaire, à les inscrire dans euh, le droit de l'Empire. Or, quand on commence à légiférer, euh, on, on fossilise en quelque sorte les pratiques parce que à partir de tout ce qui se faisait de manière euh, locale, où chacun faisait en quelque sorte sa cuisine euh, dans sa communauté et, et, et gérer les choses comme il l'entendait, à partir du moment où une procédure devient la norme et reprise de texte judiciaire en texte judiciaire, cela amène à une sorte de d'uniformisation. Euh, forcé. Alors tout, tout ne s'est pas uniformisé d'un coup euh, parce que Constantin a, a émis une loi qui reprenait une euh, procédure d'audience épiscopale, mais à force euh, on va vers une uniformisation, une homogénéisation euh, des pratiques. Alors, très clairement dans euh, les lois impériales de l'époque de Constantin et de ses euh, successeurs, c'est la vision épiscopale de la justice communautaire qui est euh, documentée. Vous avez ici une loi d'époque constantinienne, donc 378, on vous parle pour la justice communautaire de jugement euh, de, de, de l'évêque. Euh, une autre loi d'époque constantinienne, on vous parle des sentences des évêques, on vous dit que euh, les plaideurs sont à diriger vers euh, l'évêque, etc. Je vous ai mis également ici quelques, une sélection de textes des années 398, 408, 452, encore et toujours euh, l'évêque qui est au centre de euh, la euh, procédure. Alors, il existe manifestement quelques euh, exceptions à, à, à cette règle, mais qui viennent néanmoins la confirmer. Euh, ces exceptions sont euh, tout d'abord, que faut-il faire lorsque c'est un évêque qui est impliqué dans ces affaires-là, quand c'est un évêque qui est euh, l'un des plaideurs, ou même lorsque deux plaideurs sont deux évêques, eh bien c'est une euh, assemblée d'évêques qui, dans ce cas-là, va gérer. Donc, euh, lorsque c'est un fidèle du commun ou un membre du clergé, c'est son évêque. Qui intervient lorsque un évêque est impliqué, c'est une assemblée. Donc, on imagine le synode diocésain ou quelque chose de cet ordre-là qui est euh, rassemblé pour euh, statuer. Euh, également, lorsque euh, un évêque a jugé, mais que l'un des plaideurs n'est pas d'accord, semble s'être mis en place au fil du temps. Alors, c'est pas documenté au début du IVe siècle, mais euh, à partir de la fin du IVe siècle, c'est assez évident semble s'être mise en place une procédure d'appel. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec la décision prise par votre évêque, vous pouvez vous adresser au euh, synode euh, diocésain qui décidera euh, en, en appel si euh, votre évêque avait euh, raison ou tort. Dans certains cas également, on a pu faire autrement parce que, euh, un évêque euh, local n'avait pas une très forte appétence pour ces affaires-là. Alors, le passage suivant relève très clairement de euh, l'exception, et c'est la manière dont le présent de Sévère qui me fait dire ces choses-là. Euh, on, on insiste là-dessus parce que euh, Martin, euh, donc euh, l'avis de Martin par Sulpice Sévère, hein, euh, alors, euh, la manière dont c'est présenté, on, on se rend compte que euh, normalement, pas comme ça qu'il fallait faire, mais euh, Martin faisait ainsi. Donc, Martin, comment procédait-il? Il refusait euh, de juger et il déléguait euh, l'affaire assez euh, claire. Évidemment, le passage n'est pas très détaillé du point de vue de la procédure. La question reste ouverte de savoir si c'était euh, tous les prêtres de, de, de Martin qui jugeaient euh, collégialement ou si c'était un prêtre par affaire et que se passait-il si euh, les plaideurs n'étaient pas d'accord avec la décision rendue par tel ou tel prêtre ou par les prêtres réunis en collège, pouvait-il s'adresser ensuite en appel à, à Martin ou non Ça, on ne le saura sans doute euh, jamais. Une autre exception à, à la règle, et un autre cas euh, de figure particulièrement intéressant, est celui que je voudrais vous présenter maintenant, et je m'y arrêterai euh, plus longuement. Il est documenté dans euh, deux sermons euh, d'Augustin. Donc, euh, sermons 355 et 356, qui on va le voir tout de suite, enfin, en réalité, non de sermon que non, euh, c'est plutôt des euh, minutes de, de, de réunion communautaire à Hippone à qui nous sont euh, conservées euh, ici. Donc, il y a une affaire relativement complexe et relativement grave derrière ces deux sermons, ces deux discours d'Augustin à la communauté d'Hippone. Donc je voulais les euh, présente ici directement dans euh, la traduction euh, donnée par le père Goulven-Madec euh, en 1996 dans un petit opuscule euh, intitulé « La vie euh, communautaire ». Au passage, je ne résiste pas au plaisir de euh, vous signaler la dédicace euh, qu'il avait mise en tête de son euh, volume qui, euh, me semble-t-il, s'inscrit parfaitement dans euh, l'esprit de euh, synodalité euh, qui préside à ce euh, colloque. Alors… Pour revenir sur les circonstances euh, de l'affaire, voici le, le début du sermon 355, qui déjà est très parlant. Euh, il commence ainsi le 15, des le 15 des calendres de janvier sous le consulat de Théodose Auguste pour la onzième fois et de Valentinien César. Donc nous avons une datation tout ce qu'il y a de plus officiel au début de quelque chose qui nous est présenté comme un sermon. En réalité, ce n'est pas un sermon. Encore une fois, euh, c'est une réunion communautaire euh, à Hippone. Donc Augustin euh, convoque. À toute la communauté pour lui exposer une affaire extrêmement euh, sérieuse et donc le, le, il a convoqué des sténographes hein, pour prendre tout ça euh, en, en note et pour avoir les minutes euh, de cette réunion pour pouvoir les archiver parce qu'on est sur des circonstances tout à fait officielles. Au passage cette datation très officielle nous permet de, de dater avec une très grande euh, précision euh, cette affaire puisque donc, euh, tout cela date du mois de décembre 425. Donc l'affaire est la suivante. À Ippone, les prêtres vivaient dans une maison commune et s'engageaient au moment où ils intégraient cette maison commune, en fait je dis prêtre, les prêtres les de façon générale, au moment où ils euh, intégraient cette maison commune, s'engageaient à abandonner euh, tous leurs biens à, euh, à les vendre euh, et à remettre le, le, le fruit de la vente euh, pour partie à leur famille s'ils si le souhaitaient et pour le reste euh, aux, aux pauvres. Donc, manifestement, c'est une affaire qui roulait jusqu'au moment où est arrivé à Hippone un certain prêtre, Januarius, qui euh, a fait ce qu'on lui demandait ou semble-t-il avait fait ce qu'on lui avait demandé, à savoir qu'il a vendu l'essentiel de euh, ses biens personnage relativement euh, riche, il faut le garder à l'esprit parce que c'est peut-être une clé de compréhension de euh, toute l'affaire que je vais vous exposer euh, ensuite. Donc un personnage relativement riche qui arrive, il vend une grande partie de sa fortune, une partie suffisamment importante pour que on croie qu'il a tout vendu ou qu'il a fait ce qu'on lui avait demandé, néanmoins il continue pendant les années suivantes d'administrer une partie de cette fortune. Donc on, on imagine que ce sont des biens fonciers hein, et qu'il continue à, à les administrer en prétextant que tout ça ne lui appartient plus, mais que c'est à sa fille qui, euh, incidemment, euh, est, euh, est entrée euh, au, au monastère, mais est encore mineure, donc il, ad, il, il administre. Sa, sa, il administre ces domaines fonciers euh, au nom de sa fille, encore mineure, qui est entrée au, au monastère, mais qui n'a pas encore prononcé euh, ses vœux. Donc tout ça est bel et bon, sauf qu'au moment du décès du prêtre Januarius, on se rend compte qu'il a fait un testament, ce qui déjà pose problème, puisqu'en théorie, il n'est plus propriétaire de rien, donc au nom de quoi fait-il un testament Et circonstance euh, encore ou qui complexifie toute l'affaire, c'est que selon les termes de ce testament, il déshérite non seulement sa fille, mais également son fils, dont on n'a pas encore parlé, parce qu'il avait également un fils qui était dans les ordres, et lui aussi euh, mineur. Donc, il euh, décide, au moment de sa mort, de faire un testament, alors que légalement il n'en a plus la possibilité, puisqu'il n'est plus censé être propriétaire de rien, et de euh, donner euh, les biens qu'il présentait comme étant les biens de sa fille et qu'il administrait euh, depuis des années, de les donner à euh, l'Église. Donc, euh, énorme scandale. Augustin, déjà, première décision, ne veut pas euh, du tout euh, de ses de, de, de biens, parce que pour lui, euh, il ne veut pas laisser dire que l'Église déshérite euh, des enfants en mineurs ou, ou accepte des biens qui sont issus euh, de, de telles euh, actions. Donc, il refuse euh, l'héritage. Et il diligente une enquête sur les pratiques des clercs qui vivent dans la maison commune d'Hippone et manifestement il a dû lever un certain nombre de lièvres et c'est l'objet de sa réunion parce qu'il semblerait que Janirus n'était pas le seul à avoir pris quelques libertés avec la règle de pauvreté absolue qu'on avait imposée. Bien, donc ça c'est l'objet euh, de la réunion. Et il explique qu'il va continuer son enquête, qu'il va tirer toutes les affaires au clair et que qu'il euh, fera un compte-rendu euh, d'ici quelques semaines. C'est l'objet euh, du, du discours suivant, le discours euh, 356. Euh... Il vous reste deux minutes. Oui, j'en ai presque terminé. J'en arrive à, à l'élément <rire> essentiel. Donc, euh, il refuse euh, l'héritage, mais du coup, cet argent revient euh, en, en arrière. Et ce sont les, les, les enfants maintenant qui euh, le donnent. Donc, on est sur des, des sommes ou sur des, des biens relativement euh, importants. Et à ce moment-là naît une querelle entre les deux enfants du prêtre Janerius pour savoir qui va récupérer euh, l'héritage. Et donc, Augustin, incidemment, au passage, alors qu'il explique qu'il va mener des enquêtes pour savoir euh, si les prêtres d'Ipône, euh, effectivement, sont pauvres ou ne le sont pas, explique qu'il va également euh, mener donc euh, une procédure de justice communautaire pour trancher entre les deux enfants. Et la formulation ici est intéressante, c'est un apax. je n'ai jamais vu ça euh, ailleurs. Il dit la chose suivante, « Je verrai ce qui les divise, et comme le Seigneur le voudra, avec quelques frères fidèles et honorables, par la grâce de Dieu pris parmi vous en cette communauté chrétienne, je traite l'affaire avec eux, et comme Dieu l'accordera, j'y mets fin. » Donc, il esquisse ici les contours d'une procédure qui n'est pas documentée ailleurs, et surtout pas pour cette époque-là, où des fidèles du commun vont siéger aux côtés de l'évêque pour trancher dans une affaire judiciaire. Alors, premier temps, j'ai pensé que ce pouvait s'agir de seigneuresse ecclésiae, vous savez, ces fidèles élus par l'Assemblée des fidèles pour les représenter et pour euh, voir un petit peu comment les affaires de l'Église sont gérées euh, par le clergé, mais euh, les seigneuresses au euh, Augustin en général lorsqu'il les évoque, il les évoque en des termes particulièrement choisis, extrêmement techniques et, et précis qui ne sont pas utilisés ici. Donc il s'agit de, de fidèles qui sont choisis euh, autrement. Mon hypothèse dans ce cas et ce serait à ce moment-là une sorte de synodalité forcée ou de euh, comment dire de collaboration euh, obligée, il s'agirait plutôt dans mon esprit euh, de euh, laïcs de très haut rang, des laïcs très très riches, des grands propriétaires fonciers de la région. Januarius étant issu d'une famille qui est euh, des leurs, ils veulent avoir un droit de regard sur ce que va devenir euh, tout ce patrimoine et donc ils imposent leur présence à euh, Augustin dans ces euh, circonstances et auquel cas donc ce sermon 355, ce sermon 356 serait aversé à tout un dossier qui euh, documente les relations extrêmement compliquées qu'Augustin a eu avec les grands propriétaires fonciers et euh, les riches citoyens euh, d'Icones qui manifestement lui ont fait euh, quantité euh, de euh, misère. Pour terminer néanmoins. Euh, épilogue en forme de sourire. Euh, tout s'est bien terminé, au moins pour les enfants du prêtre Januarius, puisque euh, il n'a même pas eu besoin de trancher entre eux, ni par Augustin ni de manière euh, collégiale, puisqu'ils se sont entendus en amont euh, de la procédure pour partager fichti fichti euh, les biens euh, de leur père. Voilà, je m'arrête là en vous remerciant euh, de votre attention et de votre patience. Merci, merci à vous.